Bonjour, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo spéciale Meilleur moment de 2019. Nous allons voir par exemple quels sont les moments pour bien profiter de la vie, quels sont les moments où vous aurez les meilleurs contacts, les meilleurs rapports avec les autres, et puis on terminera avec les moments où vous serez les plus dynamiques et les plus entreprenants. Une petite précision, je ne me base que sur votre décan solaire donc bien évidemment c'est à prendre avec modération parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'autres éléments dans un thème astral. Et n'oubliez pas de vous abonner si cette vidéo vous a plu. Poissons et ascendant Poissons. Quels vont être ces, les bons moments que vous allez vivre en 2019, vos meilleures périodes? Eh bien il va y en avoir pas mal hein, et à commencer par celle où Vénus sera en harmonie avec vous, parce que ce sont des périodes où euh, bah vous vous sentirez bien dans votre peau, ou alors vous serez amoureux, euh, ou vous, alors vous aurez de l'argent. Bon. La première, euh, premier aspect euh, de Vénus, ce sera la Vénus euh, en Cancer. Hein. Euh, donc elle occupera le cinquième signe après le vôtre, ce sera du 3 au 28 juillet. Alors je vous entends euh, dire, oh oui mais c'est loin, euh, oui mais avant elle aura fait d'autres choses Vénus, hein, je ne peux pas tout euh, vous mettre. Mais là euh, bon, ce sera quand même une période importante, d'autant plus que peut-être euh, vous serez en vacances hein, euh, à ce moment-là, et que donc, donc avec cette vénus dans votre cinquième secteur eh ben, vous rayonnerez on, on ne verra que vous si vous êtes que vous soyez en vacances ou non hein, c'est pareil vous séduirez euh, vous serez peut-être aussi séduit par quelqu'un c'est très possible et puis si vous avez des enfants ben, vous serez content d'eux, vous serez fier d'eux, peut-être que euh, ils auront passé des examens qu'ils les auront réussi et que vous serez content c'est une période où vous aurez des satisfactions euh, indéniables hein. Hein, euh, maintenant elles seront à la mesure hein, de ce que euh, dit le reste du thème, hein, parce que vous pouvez avoir des, euh, aussi des, des, des, des freins d'autre côté. Mais en tout cas, en ce qui concerne Vénus là, ce sera vraiment une période agréable, même euh, entre vous et vous, il hein, y aura, euh, votre amour propre sera flatté à plusieurs reprises une deuxième période agréable avec Vénus en scorpion du 8 octobre au 1er novembre. Alors Vénus en scorpion, elle n'est pas vraiment à sa place, hein, c'est sûr. Elle occupe un bon secteur par rapport à, à vous, les poissons, mais euh, sa présence en, en scorpion chez Mars, hein, c'est jamais, c'est plutôt de la passion, des tourments. Euh, euh, vous voyez, des choses assez euh, intenses, un peu violentes euh, au niveau des sentiments. Hein. Euh, c'est pas l'amour serein hein, avec Vénus en, en Scorpion, mais peut-être que vous aimerez ça. Hein. Vous les Poissons, vous pouvez être surprenant, hein. vous savez ces eaux calmes qui peuvent cacher des tsunamis au fond. Hein. Et c'est vrai qu'avec Vénus en Scorpion, vous pouvez avoir un tsunami au fond, c'est-à-dire vous pouvez euh, euh, vous passionnez pour quelqu'un, euh, sans que personne le, le sache ne, ou, ou le voit, euh, parce que vous aimez bien cacher hein, ce que vous vivez, vous n'êtes pas du tout du genre à, à... vous savez comme on dit, à être show off. Hein. Donc vous aimez vivre les choses, euh, en tout cas les choses de l'amour, euh, de cette manière-là. Euh, euh, donc c'est une bonne période pour euh, Vraiment vivre profondément des sentiments intenses. On en vient à la meilleure période pour entreprendre, pour agir, pour prendre des décisions, pour être vraiment euh, ferme avec les autres, autoritaire aussi, euh, c'est possible. Ce sera quand Mars occupera le Scorpion et en Scorpion, Mars, est chez elle. Donc elle sera très forte, hein. vous bénéficierez d'un flux euh, plutôt euh, Maus costaud. Alors ce sera du 19 novembre au 3 euh, janvier 2020, une période où vous pourrez entreprendre euh, avoir de l'audace, vous dépasser vous-même, hein, parce que avec Mars en Scorpion, vous aurez tendance à, à dépasser ce qui d'habitude vous inhibe, ce qui d'habitude vous freine, ce qui vous empêche de, de réaliser ce que vous avez dans votre tête. Hein. Il y a des moments où vous avez des idées, vous savez ce que vous devriez faire, et puis il y a quelque chose qui coince. Et bien là, je peux vous dire qu'avec Mars en Scorpion, il n'y a rien qui coincera et vous irez de l'avant euh, même de manière euh, un peu étonnante quand on connaît euh, votre caractère, qui est parfois quand même un petit peu euh, indécis. Hein, euh, euh, vous n'êtes pas euh, comme la balance dans l'hésitation, non, vous pouvez être dans l'indécision. C'est pour ça que ce Mars en, en Scorpion sera très important pour vous, euh, pour toute décision à prendre euh, également, hein, euh, euh, quel que soit euh, le domaine où s'applique euh, cette décision. en venons maintenant au moment où vous pourriez vous faire les meilleures relations, avoir les meilleurs contacts, les, les moments adéquats pour faire des démarches, pour euh, être bien avec votre clientèle ou avec vos confrères euh, suivant votre activité. Alors ça va dépendre, enfin ça va dépendre, ça va être en relation avec deux transits de mercure. Le premier, euh, un mercure en cancer, donc dans votre cinquième secteur, euh, à partir du 4 juin et ça va durer jusqu'au 11 août parce que bon euh, il va y avoir des rétrogradations euh, en signe d'eau cette année, euh, tout, mercure va rétrograder dans tous les signes d'eau. Euh, en cancer, elle est bien placée, alors c'est sûr, que vous attendrez quelque chose, ce sera une période, il va y avoir une première période où tout va bien marcher, vos contacts, vos rendez-vous, etc. Il y a un moment où vous serez face à quelque chose de cet ordre, hein, de l'ordre de, de la communication, des échanges, etc. Mais il faudra attendre, faudra patienter le temps que Mercure revienne direct et euh, à ce moment-là, vous aurez la réponse que vous attendez, les documents dont vous avez besoin, enfin tout ce qui... ce qui était freiné finalement pendant la période de rétrogradation, euh ben, ce sera de nouveau en roue libre. Une deuxième période mercurienne, ou pareil, il hein, va y avoir euh, une rétrogradation de Mercure, donc ça va s'étaler sur un certain temps, mais Mercure restera en Scorpion euh, tout le temps. Ça va être du 3 octobre au 9 décembre, une assez longue période, donc où euh, vous aurez, euh, comment dire, la vista, hein, on ne peut pas dire mieux, bon sauf peut-être pendant la période où euh, où Mercure sera en rétrograde, mais euh, vous aurez euh, un, un flair, un sens. Euh euh, vous, on peut dire que vous lirez plus facilement dans la tête des autres, et ce sera une aide évidemment euh, importante hein, pour... Euh, euh, si vous êtes en discussion, en négociation avec quelqu'un, même dans votre travail le plus banal, le fait d'avoir comme ça de l'intuition, de l'instinct, de voir un petit peu euh, devant vous, eh bien ça vous aidera euh, drôlement et ça vous mettra en position de force, hein. c'est sûr que intellectuellement, mentalement, vous serez en position de force pendant cette période. J'ai été ravie de vous recevoir sur ma chaîne YouTube, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous reviendrez et entre temps vous pouvez aussi aller sur mes réseaux sociaux, sur Instagram et sur Twitter.